Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour les débutants, euh, pour ceux qui démarrent avec Unity et le code C-Sharp où on va programmer un petit jeu qui s'appelle Trouve le Nombre. J'ai l'habitude de faire ce jeu depuis euh, pas mal d'années quand je découvre un langage de programmation et je me suis aperçu que je ne l'avais pas fait ici euh, pour Unity. Donc bah, c'est l'occasion. Alors c'est un jeu qui est très simple, qui vous demande de deviner un nombre en, entre euh, par exemple 1 et 100 ce qu'on va faire ici. Ça peut être modifié et euh, l'idée c'est de le trouver avec un nombre de coups. Voilà, donc ici on va faire quelque chose de très simple, mais le but étant de, de ce petit jeu de vous faire manipuler les variables, les conditions et surtout ici les input fields pour la saisie des, des champs textes qui peut être assez intéressant quand on débute. Alors on va mettre ça en place, alors ici vous pouvez voir le jeu, trouve le nombre, donc c'est un nombre entre 1 et 100, alors je vais y aller complètement au pif. Si je mets 40, on peut voir qu'ici j'ai plus petit, donc le nombre est censé être plus petit, toujours plus petit, 20 euh, encore, donc je vais mettre 10 et j'ai trouvé, j'ai eu du bol. Donc donc vous voyez, bravo, trouvez en 4 coups, appuyez sur Space pour rejouer. Alors ce qui est intéressant ici, ce sera aussi de manipuler l'input field et surtout comme vous pouvez le voir, quand je clique, je garde le, le focus on va dire, ça reste dedans, donc c'est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien tout ça. Euh, on va faire ça ici, on va mettre ça en place, vous pouvez évidemment adapter ce jeu pour Android, c'est assez facile. J'ai des tutos qui gèrent l'input field, en fait il y aura juste à modifier, à modifier un petit peu tout ça, enfin il n'y a vraiment pas grand chose à modifier. Donc c'est parti, on met en place ce jeu tout de suite alors, au niveau de l'interface, ça va être relativement simple. J'ai ici, comme vous pouvez le voir, une scène en 2D avec un canvas qui est positionné. Où j'ai modifié ici le euh, square Mode, UI square Mode à square With Screen Size qui va me permettre en fait, en fonction euh, de la résolution de l'écran, de garder la même taille euh, au niveau du canvas. J'ai ensuite ajouté un nuit, une UI image que j'ai renommée Background donc, euh, et qui comporte ici, qui est euh, grâce ici au Rec Transform. J'ai appuyé sur Alt ici. Je vous rappelle que cette flèche-ci vous permet. D'étirer en fait au niveau du canvas, et donc cette image était étirée tout simplement au niveau du canvas. Cette image est ici. Je l'ai auparavant euh, modifié le son sa texture type en sprite 2D pour pouvoir euh, l'afficher dans mon nuit image. Ensuite, vous avez un champ texte qui est ici euh, titre où j'ai attribué tout simplement trouve le nom. J'ai appelé ce, ce jeu comme ça. Et au niveau de la fonte, j'ai importé ici euh, une fonte qui s'appelle Unshare Personal Use qui vient du site dafont.com que vous pourrez retrouver gratuitement. Il y en a plein. Euh, il suffit de les glisser ici dans la partie projet de Unity. Ensuite, j'ai inséré un panel et dans ce panel, j'ai mis un simple input field comme vous pouvez le voir ici et un champ texte que j'ai appelé TXT Info et dedans, par défaut, j'ai mis « propose un nombre entre 1 et 100 euh, ». Donc, on va maintenant s'occuper, euh, maintenant que l'interface est en place, vous pouvez voir, rien de bien compliqué. Euh, vous devez juste modifier le Rack Transform pour pouvoir mettre ça en place. Euh, et maintenant, on va pouvoir attaquer le script. Alors c'est parti pour le script, donc on va ici créer un script, create C -sharp script et on va l'appeler euh, game script, enfin vous le nommez comme vous voulez, on aura besoin qu'un seul et unique script ici pour pouvoir euh, faire fonctionner ce jeu. Donc on va tout de suite l'attribuer euh, bah, au canvas, voilà, et on va éditer maintenant ce script. Donc, double-clic, Visual Studio s'ouvre et on va commencer par importer, évidemment, le namespace Unity Engine UI pour pouvoir manipuler, euh, ici, les éléments de lui. Donc, UnityEngine.UI. Donc, la première chose, maintenant, que je vais devoir faire, c'est faire, ici, mes déclarations de, de variables. Donc, pour ceux qui débutent, ici, on va avoir besoin, vous avez bien vu, euh, d'un champ texte et euh, d'un input field. Donc, pour ça, on va utiliser euh, une variable euh, de type texte, par exemple, pour le champ texte, mais on va la passer en public. Pourquoi la passer en public tout simplement parce que ça va nous permettre de glisser, une fois qu'on aura enregistré ce script, ces champs publics. Ici, je vais déclarer un champ public de type input field. Euh, et je vais l'appeler euh, ifText, euh, tout simplement et j'ai nommé ici TXT, mon champ public euh, texte, donc ici TXT est le nom de ma variable qui est de type texte qui va donc qui est public, qui va donc apparaître dans l'inspecteur et qui va me permettre tout simplement d'y glisser en fait les champs, donc j'enregistre ici mon script et on va retourner tout de suite au niveau d'Unity et au niveau du canvas on peut voir ici que j'ai bien ce champ texte qui attend ici une, euh, un élément en fait de type texte et ici d'input field, donc vous voyez l'intérêt c'est que maintenant je ne vais pas devoir, alors par la suite quand vous comprenez un petit peu mieux Unity, vous n'êtes pas obligé de d'opérer comme ça, vous pouvez dynamiquement c'est-à-dire grâce à du code, aller chercher le champ texte et le, le charger directement dedans. Mais comme ça, ça fonctionne tout aussi bien. Le TXT Info, euh, c'est ici le champ texte qui, qui ici propose un nombre. Je vais m'en servir ensuite pour dire plus grand, plus petit, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais l'attribuer toujours au niveau du canvas, ici au niveau euh, de, du champ euh, TXT, de ma variable TXT. Donc, voilà pour ceux qui débutent. Vous avez compris euh, à quoi ça sert. Donc, je vais avoir besoin d'autres variables. Et évidemment, euh, je voudrais qu'elles apparaissent dans l'inspecteur, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc ce que je vais faire, je vais passer ici entre crochets, je vais préfixer ça de field et en dessous ce que je vais faire, je vais euh, déclarer euh, une variable privée. Donc j'omets de mettre private, je ne suis pas obligé de le mettre, je fais int et je vais l'appeler nb qui va être le, qui va stocker euh, le nombre à trouver. Et je vais mettre une virgule pour en créer une, une deuxième, ça m'évite de réécrire une deuxième ligne et je vais dire, euh, je vais la nommer nb euh, coût, pour le nombre de coups. vous l'aurez euh, deviné, c'est assez logique. Donc, ça c'est fait. Je vais aussi avoir besoin par la suite d'une variable de type boolean que je vais appeler endgame et que je vais initialiser à false. Endgame pour savoir si la partie est finie tout simplement. Donc, je déclare de nouveau de manière privée. Celle-ci, je n'ai pas vraiment besoin de l'avoir. Donc, je ne la préfixe pas de serialiser de field. Et je l'appelle endgame et je l'initialise à false. Comme ça, au démarrage, mon endgame est euh, égal à false. Alors, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est euh, bah, créer déjà, on va créer une méthode qui va nous permettre tout simplement de créer un nombre aléatoire qu'on va stocker dans NB. Donc pour ça, on va créer une méthode qui va être privée. Donc je l'appelle simplement, je mets void, je mets rien devant, et je vais l'appeler init euh, NB pour euh, init, init le nombre, initialisation de nombre. Donc je mets mes crochets. Et là qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement déjà euh, Parce que je vais le rappeler à chaque fois Et je vais dire déjà que endgame est égal à false Parce que dans le cours du jeu Quand je vais lancer cette méthode Ce sera pour relancer et re, re, récupérer un nombre aléatoire Qui je vous le rappelle ici Je vais choisir de le mettre entre 1 et 100 euh, bah, Je dois dire que endgame est égal à false Ce n'est pas la fin de la partie Et là je vais dire que nb Donc je vais définir mon nb Est égal à quoi On va utiliser random.range Qui va permettre en fait Et Si je mets une, une parenthèse On peut voir que Visual Studio, ici, me dit « Return a random float number between and min and max uh, read-only ». Bon, excusez-moi pour l'anglais, je le dis à chaque fois, c'est vrai que c'est pas mon fort. Mais en tout cas, « Random range » va vous permettre en fait de définir un, un nombre min et max, et, et automatiquement, aléatoirement, euh, Unity, l'ordinateur, va vous renvoyer un nombre aléatoire euh, entre, ces, euh, entre ce mini et ce max. Donc ici, en l'occurrence, je vais mettre 1 et 100. Ça, c'est parfait. Ensuite je vais réinitialiser nombre de coups, je vais dire qu'il est égal à 0 évidemment parce que je viens de démarrer ensuite bah, je vais changer le txt.text, cest à dire mon champ ma variable txt que je viens de créer qui je vous rappelle stocke mon champ texte central et euh, je vais tout simplement euh, définir un nouveau texte dedans et ici euh, bah, je vais marquer euh, trouve le nombre par exemple mais on peut marquer tout ce qu'on veut trouve le nombre entre intéressant mais bah, je vais mettre voilà je vais faire ça comme ça le vous aurez compris euh, l'intérêt donc ici euh, cette méthode est euh, fonctionne est en place et devrait suffire alors ensuite qu'on va avoir besoin Et bien justement au démarrage du jeu, ben je vais devoir lancer cette méthode. Donc je vais créer ici une méthode, void start, vais... enfin, c'est une méthode prédéfinie. D'ailleurs on peut voir que Visual Studio me la déclare automatiquement en privé quand il fait l'autocomplétion, ce qui peut être assez intéressant. Et donc je vais lancer tout simplement ici initNB. Voilà, ce qui aura pour effet ici à chaque fois euh, bah, de lancer cette portion de code, cette méthode. Et euh, l'intérêt, vous allez me dire pourquoi pas le mettre dans le start parce que le start, bah, se... bah, elle va se lancer au démarrage. Mais je vais devoir rappeler à chaque fois que cette partie est finie, que l'utilisateur, le joueur a trouvé. Je vais devoir rappeler cette portion de code et donc j'ai n'ai qu'à lancer mon init nb, Ce qui va être très intéressant pour ceux qui débutent pour bien comprendre la, la nuance. Donc ensuite, on va avoir besoin de pas mal de choses. Bon, La première chose... Euh, comment faire maintenant j'ai mon nombre euh, et d'ailleurs je vais faire un ctrl s j'enregistre et hop voilà et on va aller voir au niveau d'Unity qu'est-ce qui se passe donc ici j'ai compilé j'ai bien nb et nbq rappelez-vous nb est le nombre à trouver donc si maintenant je lance ici ma scène normalement nb devrait euh, se générer alors je vais enlever le maximize on play pour les besoins du tuto sinon ça va être embêtant et donc on peut voir ici que j'ai bien trouvé le nombre qui s'affiche et j'ai bien 94 qui est là. Le nombre de coups est bien initialisé à 0 et ici je peux écrire et valider, rien ne se passe évidemment, je ne me suis pas occupé euh, de ça. Mais là on peut voir qu'en fait que j'ai bien ici le nombre à trouver qui est de 94 et euh, ici maintenant je vais pouvoir dans la même idée, bah, tout simplement faire du code de manière à maintenant gérer la réponse de l'utilisateur, ce que je vous propose de faire tout de suite. On continue notre script. Alors au niveau du script, maintenant on va devoir créer une méthode qui va être lancée quand on va euh, valider euh, dans le champ de saisie l'input field. On va devoir euh, appuyer sur entrée et pour ça on va devoir utiliser l'événement euh, niveau, au niveau du bouton. Mais pour attribuer et faire euh, exécuter un script, on va devoir créer une méthode publique pour qu'elle soit accessible. Donc, dans un premier temps, retenez bien que si vous voulez utiliser l'input field, vous allez devoir, et faire une action avec le texte, vous allez devoir créer une méthode publique. Donc, pour ça, on crée une méthode, par exemple, qui va s'appeler « validation ». Et cette méthode, comme j'ai dit, elle doit être publique. Donc, devant, on va ajouter simplement le mot, key, le mot clé pardon, public. On va ajouter les accolades et maintenant, on va pouvoir coder. Donc, la première chose, qu'est-ce que je dois faire quand je vais valider Je vais devoir ajouter ici le nombre de couches, je vais devoir l'incrémenter de 1. Donc, je vais faire nb++. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nb++ C'est tout simplement, on va incrémenter la variable quand elle est de type int, integer. Euh, on va pouvoir, en faisant plus plus, euh, ben, ajouter 1. Donc, s'il est égal à 0, ça va faire 0 plus 1. Donc, n_b_cou va être égal à 1. S'il est déjà égal à 1, il va passer à 2 et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Alors, vous risquez de rencontrer ça très souvent. Ça peut être perturbant dans un premier temps, surtout pour ceux qui ont fait du basique ou des choses comme ça. Euh, la même chose avec moins moins, ce qui va vous permettre d'écrémenter de 1 à chaque fois la variable. Euh, vous avez aussi la possibilité de faire plus égal ce qui aura exactement le même effet, mais là, par exemple, vous pouvez ajouter 2 de 2 en 2. C'est-à-dire qu'ici, si je passe dans cette méthode validation, s'il est égal à 0, là, eh ben, nbq égale 0, on lui ajoute en fait 2. Ce qui revient au même, en fait, pour ceux qui viennent du basique, que nbq égale nbq plus 2. Voilà, donc vous savez maintenant plus, plus, moins, moins ce que c'est. Donc là, j'incrémente de 1 ma variable. Ensuite, je vais déclarer une nouvelle variable qui va me servir uniquement, qui aura une portée uniquement ici. Alors... Je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais cette variable ici, je la déclare dans cette méthode ici validation. Elle est publique, mais ça veut dire que cette variable n'aura une portée, je vais pouvoir l'utiliser euh, simplement à l'intérieur ici de cette méthode. Quand vous déclarez une variable ici, cette variable de type boolean, euh, ou cette variable ici qui est de type euh, toujours privé, mais de type int qui est nb, vous pouvez voir qu'ici, je peux, dans ma méthode, ici, l'utiliser. Elle a une portée au niveau du script. Elle est privée. Elle a une portée euh, dans toute ma classe. Donc, ce qui va être intéressant, euh, c'est euh, ici de pouvoir, justement, appeler ces méthodes. Et c'est pour ça, euh, ici, j'utilise justement cette variable, parce qu'elle est temporaire, j'en ai pas besoin. Elle doit avoir une portée uniquement dans cette méthode. Je n'ai aucun intérêt de la mettre ailleurs, donc je vais la laisser là. Donc, qu'est-ce que ça va être, euh, en fait, euh, cette variable in ben, En fait, on va récupérer la saisie de l'utilisateur, de donc ici par exemple si j'écris le nombre 5, on va euh, récupérer ça euh, dans cette variable. Le problème c'est qu'attention, nous on veut un type int et moi je vais rentrer dans l'input fil du texte. Même si je mets 1, ça va être euh, un type string, ça va être un problème. Donc pour ça il faut euh, faire un parse de la valeur, en fait on va transformer, on va tenter de transformer le, le nombre la saisie de l'utilisateur en int. Donc, on va faire int.parse. Et là, on va, ici, vous pouvez voir que ça attend en paramètre un, un type string. Donc, ça va être justement notre texte, donc, qui est l'inputfield.text tout simplement pour récupérer le contenu. Donc, ici, euh, je peux maintenant, je récupère dans n la saisie. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite dire que l'inputField.texte, pardon, on va le vider. Pourquoi Parce qu'effectivement, on va mettre nul. Voilà. Ce qui va me permettre en fait, de vider complètement euh, le champ de saisie de manière, une fois que j'ai validé, je sais que j'aurai validé. Et, euh, et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va devoir à, maintenant utiliser des conditions if. Donc que comment fonctionne une condition On va mettre un if, ça veut dire si tout simplement. Si, et là je dois euh, bah, vérifier quelque chose, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, moi en l'occurrence je veux savoir si n, le nombre que l'utilisateur a rentré, est égal au nombre que j'ai généré aléatoirement, je vous rappelle qu'il est euh, stocké dans la variable nb. Donc on met un double égal pour vérifier si c'est euh, si une condition. Donc là ça se traduit si le nombre n, en l'occurrence que l'utilisateur a saisi avec son clavier, est égal à nb qui est le nombre aléatoire. Donc si c'est vrai, qu'est-ce que je fais Je crée mes accolades et j'exécute une portion de code. Donc je vais dire ici txt.text, c'est-à-dire le champ euh, central euh, qui m'a servi à afficher trouve le nom. Bah, je vais écrire ici bravo. Et euh, bah, vous avez trouvé, par exemple, ou me mettre trouvé directement trouver en je fais un je referme mes guillemets parce que c'est du, du texte que je vais afficher je vais concaténer concaténer c'est simplement vous mettez un petit plus et vous concaténer avec autre chose ça pourrait être de nouveau euh, du champ texte mais ça n'aurait aucun sens hein. j'aurais pas dû concaténer mais là par contre je vais concaténer avec la variable nombre de coups parce que ça va renvoyer je vous avais trouvé en deux coups trois coups dix coups voilà et ensuite je vais mettre un petit plus je vais réouvrir ici et je vais euh, lui dire par exemple qu'il doit appuyer sur espace la, la touche espace pour rejouer donc on va marquer d'abord coup parce que rappelez-vous ici j'affiche nombre de coups je fais un espace et je mets coup. alors bon je mets un s mais s'il n'y a qu'un coup euh, si vous avez de la chance euh, ça risque de poser problème je veux retourner à la ligne comment je fais dans ma, ma, ma, mes guillemets c'est à dire dans le, le champ texte, je vais mettre un alt euh, 8 un anti slash et je vais taper n en fait unity dans le champ texte s'il voit anti slash n va retourner à la ligne c'est un retour à la ligne et ici maintenant je vais écrire space pour rejouer. Voilà. Et donc, vous voyez, en une ligne ici, j'en ai écrit deux. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais dire surtout que endgame est égal à tout, c'est-à-dire que je suis à la fin de la partie, il a gagné. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je continue. Ça, c'est dans le cas où euh, bah, l'utilisateur a trouvé. Maintenant, sinon, alors on pourrait refaire à chaque fois un if, mais on va d'abord aller par étapes. C'est-à-dire que s'il a trouvé, c'est ça. Et maintenant, je vais vers « sinon si ». Et pour ça, je vais faire un « else if ». Je reste toujours dans ma, ma condition « if ». Je ne recrée pas un if. Pourquoi « if ». Pourquoi Parce que, euh, bah déjà, euh, comprenez la nuance, c'est que ici, euh, ça, le problème ne se poserait pas, mais euh, il pourrait y avoir une deuxième condition vraie Ici, il pourrait être vrai et... Euh, euh, sinon, alors le else if, je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est vraiment nécessaire Bon, je ne suis pas certain en fait qu'on n'aurait pas pu euh, décomposer ça en... avec plusieurs if, ça aurait pu fonctionner. Mais là, je vais utiliser le else if, ça veut dire que sinon si. Donc il teste ça, et sinon si, et ben là, rebelote, pardon, je vais devoir ici vérifier autre chose. Donc sinon, je vais vérifier que n est plus petit pardon, que nb. C'est-à-dire que l'utilisateur, du coup, a rentré un nombre qui est plus petit que de B. Donc, je vais lui donner l'indication simplement en maintenant, en écrivant dans le champ texte, euh, c'est plus grand, tout simplement. Et euh, bah, je vais lui rappeler, par exemple, son nombre de coups. Donc, je reconquête N pardon, avec NB coups et je rajoute plus, voilà, et je fais un espace coups. Évidemment, je vais devoir faire la même chose maintenant si l'utilisateur entre un nombre plus grand. Donc, comme on n'aime pas écrire en informatique qu'on est un peu feignant, moi le premier, eh ben, on va faire ici, on va faire un copier-coller, clic droit, copier, coller, ctrlc, ctrlb pour ceux qui ne savent pas. Et ici, j'écris plus petit et je laisse nombre de coups. Donc, ça, euh, ça va fonctionner normalement. Donc, on va pouvoir tester tout de suite en enregistrant notre code et on va tester ici. J'ai enlevé le maximise voilà donc là je vais taper 55 je valide et rien ne se passe pourquoi ben normal rappelez-vous j'ai dit on va devoir lancer cette méthode publique avec la propriété euh, du de l'input field et pour ça on va sélectionner notre input field on va descendre ici à droite au niveau de l'inspecteur et on peut voir qu'on a ici on value change et on hand edit donc la différence entre les deux c'est à chaque fois qu'il va y avoir un chiffre une lettre de taper dans l'input field ici ça va se déclencher. Ici ça va être on end edit, c'est-à-dire quand j'aurai validé tout simplement. Donc je vais faire ici un petit plus parce que je veux utiliser ça, je vais glisser rappelez-vous cette méthode publique, je vais stocker dans le script qui s'appelle game script qui est posé sur l'objet canvas. Donc je vais glisser le canvas ici dans l'objet. Et ici au niveau des fonctions à droite, je vais avoir mon script qui est game script et comme par hasard, ici, vous pouvez voir que j'ai validation qui apparaît tout simplement parce que j'ai mis public void. C'est une méthode publique et du coup, elle apparaît. Si j'avais pas mis le mot clé public devant, je ne la verrais pas. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va appuyer sur entrée, cette méthode va se lancer. Et on va tout de suite tester ça. Et contrairement à tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Donc je mets ici 55, je valide et on peut voir plus petit. Donc si je mets ici 11, on peut voir plus grand. Et je suis au deuxième coup, 22, 3 coups. Alors évidemment, on ne va pas chercher pendant deux heures, on va tricher un petit peu, on va aller sur le canvas et on peut voir que le nombre à trouver est 38. Donc je mets ici 38. Et là, on peut voir que bravo, trouvé en quatre coups, space pour rejouer. Donc le jeu fonctionne, évidemment, il y a encore pas mal de choses à voir. Notamment, là, vous ne le voyez pas, mais ce qui est embêtant, c'est que je suis obligé toujours de cliquer. Et là, il faut évidemment que je puisse rejouer. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer tout de suite le script et on va coder tout ça. Alors, comment on va faire maintenant pour relancer la partie on a, dit, on a indiqué aux joueurs qu'ils pouvaient appuyer sur la barre d'espace pour rejouer. Alors, ça va pas être compliqué. Rappelez-vous, j'ai utilisé une, une variable j'ai créé une variable de type boolean. Donc pour ceux qui débutent encore une fois, le booléen renvoie deux euh, valeurs possibles, true et false, ce qui veut dire vrai ou faux. En l'occurrence, ici, vous voyez que endgame, je le passe à false au démarrage, je dis qu'il n'est pas vrai, ce n'est pas la fin du jeu. Et euh, je l'initialise à true, je modifie pardon, sa valeur à true ici quand le joueur a trouvé le bon nombre. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la méthode update. Pour info, cette méthode est une méthode, euh, un callback d'Unity, qui va en fait... Euh, tout simplement s'exécuter toutes les, toutes les frames à peu près. Alors vous en avez plusieurs comme ça, mais pour le moment on va s'arrêter à l'update. Donc dans cette méthode, euh, et c'est pas la manière la plus optimisée de faire, mais quand vous débutez ça peut être toujours intéressant, c'est ici euh, de faire une condition et vérifier par exemple que endgame est égal à true, ça veut dire que c'est la fin du jeu. Donc pour ça je pourrais mettre, et en toute logique double égal true, mais euh, en c sharp vous pouvez tout simplement mettre if endgame, ça veut dire que cette valeur est égale à true. Maintenant, si je voudrais savoir si elle est égale à false, je pourrais mettre égal égale, false. Mais euh, comme en informatique les choses sont bien faites, on met tout simplement un point d'exclamation devant et ça va revenir exactement la même chose. Ça veut dire en fait ça, si endgame est égal à false. Donc en l'occurrence, moi je veux vérifier qu'il euh, est vrai du, de ce fait que ma partie, la partie est terminée. Mais aussi, je vais vérifier que le joueur appuie sur la barre d'espace. Donc pour ça, on utilise input.get et la key pour la, la touche down. Alors Vous avez « Get key ».« Get key », ça va être quand vous appuyez. C'est-à-dire, si j'appuie sur la barre d'espace, tant que j'appuie dessus, ça s'exécute. C'est vrai. Si j'utilise « Get key down », ça va être au moment où j'appuie, c'est-à-dire où la touche est enfoncée. Et le « up », c'est quand je la relâche. Donc, je vais utiliser « down ». Et entre parenthèses, on va vérifier la barre d'espace. Pour ça, on utilise KeyCode, le mot-clé KeyCode. On met un point. Et là, on a toutes les, les, les touches du clavier qui apparaissent, comme vous pouvez le voir. Donc, D, Delete, Exclaim, F, F, et tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai dit Espace. Et la barre d'espace, c'est Space. Donc, on met Space. Et de ce fait-là, je vérifie cette condition. Donc là, vous avez bien compris. Si je suis en fin de partie et que l'utilisateur appuie sur la barre d'espace, qu'est-ce ben, qu que je fais bah déjà, je vais dire que Endgame, tout de suite, sinon je vais avoir un problème, est égal à false. C'est-à-dire que c'est plus la fin de la partie, parce que l'idée, maintenant, c'est de la redémarrer. Et pour ça, rappelez-vous, en début de... En début de, de, de, de, de, de, de code, on a créé une méthode qui s'appelle init nb et on va la relancer pourquoi Parce que ça nous permet tout simplement de retirer un nombre aléatoire. Donc, je vous rappelle ici init nb, on va le retrouver ici et euh, bah, on va relancer. Alors, déjà là, ce que je fais, ça sert à rien parce que effectivement, ici je mets endgame égale false. Alors que vous pouvez voir que c'est la première chose qui est fait dans l'init nb, donc je modifie du coup, ce n'est pas nécessaire. Donc, ici on peut voir que bah, je passe in game false, je régénère un nombre, je génère un nombre dans la variable nb qui est aléatoire 1 et 100. je réinitialise le nombre de coups à 0 parce que c'est une nouvelle partie et je lui ai dit trouve le nombre et voilà. Et la boucle est bouclée. En fait, le jeu peut repartir donc ça, ça devrait fonctionner. On va tout de suite enregistrer notre script et on va tester ça pour voir. Ça devrait pas être plus compliqué que ça. Alors, évidemment, on va tricher de nouveau. Hein, vous vous doutez bien, euh, ici on va mettre 44, hop, euh, plus grand. Donc, si le nombre est plus grand, je vais mettre 99, il est plus petit, c'est tout à fait logique. Et je vais aller chercher le nombre qui est 84 euh, en trichant un petit peu. Voilà, donc j'ai bien bravo trouvé en trois coups. Maintenant, j'appuie sur la barre d'espace et là, on peut voir que c'est ma partie repartie et je peux faire euh, recontinuer. Alors, euh, je vous propose de voir dans la prochaine partie tout de suite là euh, dans le code parce que vous pouvez voir que j'entre je, un nombre, je valide et à chaque fois je suis obligé de recliquer avec ma souris. L'idée maintenant c'est de récupérer le focus automatiquement, de rentrer euh, dans le champ texte pour pas devoir toujours aller cliquer avec la souris. C'est très embêtant et notamment même si vous l'exécutez sur smartphone, ça va être le même principe. Donc je vous propose de voir comment on fait ça en C Sharp avec Unity. Alors, pour éviter euh, aux joueurs de toujours cliquer, de revenir dans le champ, de sélectionner le champ, on va créer une méthode qui va euh, nous permettre tout simplement de sélectionner bah, l'input field et de placer le curseur à l'intérieur. Donc, je vais créer une nouvelle méthode privée qui va être euh, euh, accessible ici dans mon script et justement, hein, je vais devoir l'appeler cette méthode plusieurs fois. Je crée une méthode parce que ça m'évitera à chaque fois de taper ce même code. Je vais simplement appeler la méthode. Alors là, encore une fois, ça peut peut-être pas vous parler, mais quand vous avez par exemple une méthode qui doit faire des opérations et qui stocke par exemple 50 lignes de code, ce serait quand même dommage de les recopier à chaque fois. On va euh, minimiser, de ne serait-ce que pour la lisibilité du script, du code, euh, c'est quand même plus simple d'avoir une seule et unique méthode qu'on va appeler plusieurs fois que toujours euh, des centaines et des centaines de lignes. Donc ici, je vais appeler cette méthode euh, IF pour input field euh, get focus par exemple, hein. donc voilà et je mets, en euh, c'est une méthode, je mets mes parenthèses. Qu'est-ce que je vais faire ben, C'est simple, je vais dire que l'IF texte, rappelez-vous, c'est la variable ici dans mon script qui stoppe mon input field. Je vais faire un point select, ce qui va me permettre en fait de sélectionner cet input field. La deuxième chose que je vais faire dans la foulée, c'est un if text point et ici je vais utiliser activate input field. Je vais activer en fait tout simplement l'input field et je vais mettre mon curseur à l'intérieur. Cette méthode, maintenant quand je vais l'appeler, ça va me permettre de positionner mon curseur à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben maintenant? Je vais ici par exemple à chaque fois que je saisis, rappelez-vous ici quand j'appuie sur entrée j'appelle la méthode publique validation grâce à la touche entrée quand j'appuie dans l'input field. Parce que je vais faire à la fin de cette méthode quand j'aurai vérifié, de toute façon, soit j'ai bon, soit j'ai bien entré un nombre plus petit, soit plus grand. D'ailleurs, vous pouvez voir ici qu'il y a un espace et pas là. On va le faire aussi. Euh, ben je vais tout simplement maintenant aller chercher cette méthode donc if get focus que je viens de créer. Cette méthode, vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'aurais pu tout simplement copier-coller ces lignes dedans. Mais je vais devoir rappeler à d'autres moments euh, cette, euh, cette méthode, notamment quand je vais relancer une partie, par exemple, parce que là, j'appuie sur Entrée, j'ai gagné. Imaginons qu'au start même, je devrais devoir pouvoir donner le focus. Ce que je vais faire, et étant donné qu'au start, rappelez-vous, on lance euh, NB, qui est de nouveau une méthode, ben on va faire exactement la même chose. On va relancer ici notre if get focus. Ce qui fait que, ce, ces deux lignes, là il n'y en a que deux mais il y en aurait eu 50, ça aurait été pareil, vous comprenez bien l'intérêt, c'est qu'ici j'écris simplement ça, je relance en fait ce code, euh, ça me, me fait économiser et, euh, des lignes et en plus ça rend mon script beaucoup plus lisible. Donc voilà pourquoi on utilise en général ce genre de méthode. Donc là on va pouvoir tester tout de suite, j'enregistre mon script, je fais « play ». Et on va tester. Déjà, je ne touche à rien. On peut voir que mon curseur est bien à l'intérieur de, de Enter Text. Et je peux ici bah, sélectionner un nombre. Je mets 45. Je valide par entrée. Alors, je n'ai toujours pas la souris. De toute façon, vous le voyez euh, normalement euh, grâce au clic. D'ailleurs, je vais la positionner ici pour que vous la voyez. Et il y a un petit euh, ring rouge normalement quand je clique. Donc, on peut voir qu'ici, je suis toujours dans mon champ texte. Et euh, on me dit que le nombre est plus grand. Donc, je peux ici, voilà, euh, taper ce que je veux. Voilà, hop, 99, euh, 55. Et je reviens à chaque fois dedans. Maintenant, on va gagner. On peut voir que le nombre a Trouver 87, je triche Et là on peut voir que j'ai bien bravo trouvé en 7 coups Space pour rejouer J'appuie euh, sur espace Parce que là par exemple si j'appuie sur 45, hop, bah, ça fonctionne aussi Bon on n'a pas forcément bien codé ça Mais euh, on peut voir qu'ici le nombre est 87 à trouver, voilà, alors non la différence C'est que oui effectivement, vous voyez c'est quelque chose Qu'il faudrait régler parce que ici, si maintenant J'ai gagné et que je rentre 55, on peut voir que En bas à droite 87 reste toujours le même, pourquoi Parce que je valide mais du coup, mon nombre de coups continue parce que euh, j'ai pas reparti, en fait j'ai pas lancé mon init B. Il faut que j'appuie sur la barre d'espace. Donc il faudrait que je gère ça. Donc je mets 87, et là si j'appuie sur la barre d'espace, on peut voir que le nombre a bien changé. Maintenant, il est bien 82. Vous voyez Donc ce sont des choses qu'on va devoir régler au fur et à mesure. En développement, vous avez des petites, euh, des petites choses que vous allez devoir régler au fur et à mesure. Alors, premier problème qui va se poser, ici vous pouvez voir que je, le, le, le je me demande un nombre. Et euh, là, euh, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que je peux écrire du texte. Et si je valide du texte, qu'est-ce que j'ai J'ai une petite erreur ici le nombre de usages j'ai une erreur au niveau de mon script alors c'est pas très bloquant comme vous pouvez le voir parce que si je mets ici euh, 44 on peut voir que j'ai quand même ça m'a compté un coup euh, mais euh, j'ai cette erreur en bas à droite alors comment on va remédier à ça et là ça va être compliqué on va devoir taper des lignes et des lignes de code mais ben, pas du tout vous allez voir que ça va être très simple on va sélectionner notre input field et je vais pas ici et euh, je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin de la vidéo je vous en reparlerai un peu plus tard mais vous avez des propriétés au niveau de chaque composant de lui qui vont être plus ou moins intéressants. vous pouvez voir que vous en avez c'est difficile de tous vous les présenter ici, mais on va s'intéresser justement au content type, au type euh, que contient l'input field. Et là, on peut voir qu'on est par défaut en standard. Et ben, on va choisir integer, number. Ce qui va pour effet maintenant, vous allez voir, je ici lance mon jeu, je tape sur mon clavier, je ne puis rien qui fonctionne en fait au niveau de la saisie à part les chiffres. Et là, du coup, ça règle mon problème. Euh, on peut voir que je ne peux plus taper de texte, mais ça n'empêchera pas que si je gagne, ma barre d'espace va être prise. Parce que je vous rappelle que ça, on le vérifie au niveau du, du keyboard et euh, ce n'est pas le contenu en fait de l'input feed qui pose problème. Donc si je mets 88 ici que je valide, j'ai bien euh, space pour rejouer et je valide et je repars. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc par contre, ça ne règle pas l'autre souci, comme on peut le voir. Si j'ai trouvé ici et que je repars et que je mets un autre nombre, on peut voir que j'ai trouvé en un coup. Et ici, on me dit que on continue en fait, le nombre est toujours 90 à trouver. Euh, voilà, et on peut voir que le nombre de coups ici va être égal à 3, j'ai toujours pas bon, euh, c'est plus petit, évidemment, euh, donc il faut encore régler ce souci-là, mais ça va être relativement simple. Alors, comment faire pour empêcher l'utilisateur euh, de rentrer un nombre quand il a gagné Alors, On pourrait faire ça de plusieurs façons. Il n'y a pas, je le dis souvent, hein, si vous débutez, euh, notamment en développement, ceux qui sont déjà développeurs dans d'autres langages, euh, vous le savez déjà, tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas une bonne solution. Il y en a plusieurs et euh, celle qui va vous contenter le plus, euh, qui va être la plus intéressante dans votre jeu à mettre en place, bah, vous allez l'utiliser. Ici, on pourrait faire ça de différentes manières. Mais euh, encore une fois, on va utiliser une idée. On va ici au niveau de l'input field, on peut voir si vous regardez ici je lance le jeu, je fais play et on peut voir ici que j'ai une propriété au niveau de l'input field et c'est une propriété commune à pratiquement tous les éléments de l'UI qui est ici interactable. Et quand ce interactable est décoché, en fait c'est un genre d'activation, je ne peux pas euh, utiliser en fait mon input field. Et eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette euh, propriété ici de, de notre input field tout simplement pour empêcher l'utilisateur de rentrer euh, une valeur quand il a gagné. Alors, on retourne au niveau du script et euh, bah, évidemment, on va ici au niveau, premièrement, de code et on peut voir ici quand il a gagné hein, ici on passe endgame on lui on écrit bravo et ben là on va tout simplement dire que l'if je vous rappelle que c'est euh, notre variable de type input field qui contient l'input field et on va faire un point et on va voir qu'on a interactable et on va dire ici qui est égal à false ça veut dire que du coup je ne vais plus pouvoir utiliser euh, mon input field et quand est-ce que je vais pouvoir l'utiliser bah, Tout simplement, ici, rappelez-vous, dans l'update, on vérifie endgame et la touche espace. Et si c'est le cas, on refait un init nb. De toute façon, au start, on fait un init nb aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, La première chose qu'on va faire, c'est ici. On va reprendre notre ifText et on va modifier sa propriété interactable. Et on va la passer à true. Ce qui aura pour effet, tout simplement, d'activer et de désactiver euh, notre input field. Donc, on va tester tout de suite pour voir si cette méthode fonctionne. Donc le jeu est parti, je rentre un nombre, 55, 44, voilà, peu importe, et on va aller tricher de nouveau, je clique sur le canvas et j'ai ici le nombre, on peut le voir, qui est égal à 25. Donc je vais écrire 25, je valide, et là on peut voir, bravo, trouver en trois coups, space pour rejouer. Donc là, je saisis, je ne peux plus rien saisir, hormis appuyer sur la barre d'espace j'appuie sur la barre d'espace, je repars bien à 0 et là je refais une partie 88, hop, on peut voir que le nombre est de 53 et voilà, j'ai trouvé de nouveau en trois coups, ici si je mets 70, voilà, qui est le nouveau nombre j'ai trouvé en un coup, je rappuie, c'est 93 et voilà, donc vous pouvez voir que euh, avec les propriétés euh, des éléments de l'UI euh, on peut faire des choses très facilement, évidemment tout ça s'apprend c'est très difficile de, de tout maîtriser les éléments de l'UI en quelques heures, évidemment, il faudra pas. Pratiquer, pratiquer, pratiquer pour les découvrir, il y en a beaucoup voilà alors trouve le nom de ce petit jeu très simple en apparence mais qui permet en fait de découvrir et de d'aborder le développement c sharp avec unity euh, avec quelques notions fondamentales comme les variables euh, les méthodes publiques euh, quelques composantes I, etc donc j'ai essayé d'aborder ça de manière très simple encore une fois pour les débutants euh, évidemment il est difficile en quelques minutes de vous faire un c'est un condensé je rappelle que pour ceux qui veulent apprendre vraiment euh, de fond en comble et vraiment démarrer par le début j'ai mis à disposition une formation euh, complète développeur qui fait plus de 45 heures de vidéo qui là vraiment euh, aborde tout pas à pas que ce soit au niveau des composants d'Unity mais aussi au niveau du développement c'est sharp les bases on passe des var on part des variables les conditions les boucles les tableaux etc tout ce qu'il faut savoir vraiment pour bien débuter et prendre en main Unity encore une fois tout ça ne se fait pas en cinq minutes il faut il faut vraiment suivre des cours ou alors euh, persévérer par vous même essayer de comprendre c'est pas impossible du tout euh, en tout cas je mets à disposition ces cours euh, sur le site, donc allez sur le site voir, vous avez euh, des tarifs préférentiels, il euh, y a une, une formation qui est euh, justement sur l'UI, qui fait un quiz game, euh, qu'on met en place un quiz game après une partie théorique sur tous les éléments de l'UI, donc ça peut être intéressant aussi pour vous, il enfin, y en a pas mal, allez voir, il y a même d'autres sujets qui traitent euh, hors jeu vidéo comme Windows Server ou même Excel, euh, pas mal de choses comme ça, donc allez voir. Allez voir aussi euh, bah, sur le, le site internet, d'ailleurs vous retrouvez ici euh, le code source de, de ce projet pour ceux qui veulent le récupérer en libre téléchargement vous n'avez plus qu'à décompresser euh, c'est une asset vous la récupérez vous faites un import de l'asset vous avez tout le, le code complet comme ça vous pouvez regarder ça de plus près et euh, comprendre peut-être plus facilement euh, et voilà et je fais aussi euh, de plus en plus attention au contenu des articles donc allez voir allez voir l'article j'explique un petit peu pourquoi je vous explique certaines choses par rapport aux vidéos donc euh, bah allez euh, jeter un oeil et pourquoi pas noter il y a un petit système étoiles au niveau des articles il y a aussi la partie commentaire en dessous qui vous permet de dialoguer avec moi comme je vous l'ai dit je passe beaucoup de temps euh, enfin j'ai je, je avec les petits ennuis que j'ai eu récemment je peux être de moins en moins euh, devant le pc donc euh, du coup euh, je passe un petit peu plus de temps sur le site pourquoi parce que bah, je fais ça je pianote un petit peu dans mon lit euh, depuis mon ordinateur portable donc n'hésitez pas on pourra euh, dialoguer euh, en tout cas passer par le site pour toute questions pour tout les codes, que vous avez des questions par rapport au code passez par le forum, c'est fait pour il y a beaucoup de gens qui y participent, je vous remercie d'ailleurs encore, euh, merci à tous tous ceux qui participent au niveau du, du forum qui répondent aux questions, tout le monde peut le faire à partir du moment où vous pensez avoir la réponse ou vous avez des conseils à donner, si vous avez des questions divers je suis pas le seul à y répondre euh, tant mieux, parce que de toute façon j'aurai pas le temps et il y a des, des, des, des abonnés qui font ça très bien, donc je vous remercie encore vous vous reconnaîtrez, voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye